Vous ne l'attendiez plus, d'ailleurs moi non plus, j'ai finalement l'occasion de vous présenter, de vous pré-présenter euh, Miss Wind, dont la campagne commence demain, au jour où cette vidéo sera publiée. Alors les raisons de ce retard, elles sont multiples. La première, c'est que de toute façon, il y avait un embargo strict euh, sur le fait de parler du jeu de le montrer avant aujourd'hui. Donc j'avais pas beaucoup de choix, d'autre part j'ai découvert ce jeu relativement tard, euh, une fois que j'ai découvert il a fallu que j'entre en, tra en tractation avec les auteurs, enfin d'avoir le droit de diffuser, etc. avant le début de la campagne, tout ça a pris du temps et on est un petit peu là dans le rush, donc évidemment je n'ai pas de prototype, ça va se faire sur Tabletop Simulator, mais ça va permettre quand même d'aborder, de, bah, de répondre à beaucoup de questions qui se sont posées depuis que le jeu est teasé, puisque comme personne n'a quasiment rien vu et ne sait quasiment rien du jeu, je pense que euh, je vais avoir pas mal de choses à vous apporter à l'aube de cette campagne. Alors les auteurs, la maison d'édition, je ne les connaissais pas et finalement ce jeu que j'ai découvert donc très tard, je l'ai découvert au détour d'un poste sur Code.com où certaines personnes avaient tendance à comparer Miss Wind, le jeu dont on parle aujourd'hui, avec Stardew Valley ou Animal Crossing qui sont deux jeux de gestion on va dire, mais assez euh, familiaux où vous allez euh, construire, aménager, améliorer un village. Euh, ce sont des jeux les plus pratiqués, que je trouve assez reposants, qui sont des jeux vidéo contemplatifs et pas du tout compétitifs. Donc l'idée finalement d'avoir ça transcrit en jeu de société me paraissait intrigant et j'ai voulu aller plus loin. J'ai eu l'opportunité il y a à peine quelques jours de m'entretenir avec un des co-auteurs, Nathan Lige. Euh, cette interview n'a pas été enregistrée, par contre elle m'a permis de, bah, de poser pas mal de questions moi et puis de, de, de prendre note à côté. Donc ce que je vais faire c'est que tout en vous présentant les mécaniques, en vous montrant euh, le mode tabletop simulator qui je crois à l'heure où je parle est de toute façon public, euh, je vais vous apporter euh, des éléments, des éclairages que lui m'a donné euh, pendant qu'on était en train de découvrir le jeu ensemble. La première question, je l'ai posée de manière assez cache à Nathan, sachant que très vite il a assumé l'inspiration, l'influence de Stardew Valley. Euh, je lui ai demandé à partir du moment où il existait maintenant un jeu de plateau, Stardew Valley, quel était l'intérêt finalement de reprendre le même concept, en tout cas en apparence, et puis d'en faire un autre jeu de plateau, quel était euh, son but, quel était leur but à eux deux sa réponse, elle est simple, les deux jeux n'ont pas grand chose à voir dans les mécaniques et dans le but. Euh, ce qui m'a affirmé, moi je n'ai pas joué au jeu de plateau euh, Stardew Valley, ce qui m'a affirmé c'est que euh, Stardew Valley est un jeu qui est plutôt orienté objectif, objectif immédiat, et plutôt one shot, c'est-à-dire qu'on va le sortir pour faire une partie complète en une fois, alors que la prétention de Miss Wind, c'est de créer un monde persistant, donc un village persistant, euh, sur lequel vous allez revenir et qui va progresser au fil de la, presque de la vie du jeu, c'est-à-dire au fil de vos parties. Nous voici donc à quelques heures de la campagne, enfin dans le monde de Miss Wind, dont les prémices sont assez originaux par rapport aux autres jeux du genre, si tant est qu'il en existe beaucoup. On est sur quelque chose d'un petit peu magique, un tout petit peu, c'est-à-dire que chacun va incarner un artisan euh, qui erre un petit peu dans la forêt, qui va qu'à ses occupations et qui va se retrouver sollicité par des esprits. Et ces esprits-là vont demander aux artisans de venir dans leur forêt, où se trouve une espèce de ruine, de campement, et leur demander de reconstruire un village, de refaire prospérer la région. On est vraiment, c'est assez amusant, à l'opposé de jeux comme Spirit Island, c'est-à-dire que là, on a littéralement des esprits, de la nature, qui appellent l'homme à venir quelque part et lui dit « Vas-y maintenant, déboise, fais des enfants, balance tes déchets euh, ». Je suis un petit peu cynique, mais euh, en tout cas, le, le parti pris est original. Donc on va se retrouver devant une dans une vaste vallée, où en effet il existe quelques ruines et puis le but de chacun ça va être de rebâtir ce village, de le faire prospérer, de faire éventuellement venir de nouveaux habitants, de nouveaux travailleurs et puis de satisfaire les esprits qui vivent dans la région. Alors le concept accrochez-vous il est quand même assez audacieux, on a au milieu un plateau de jeu qui représente la région dans laquelle on arrive, qu'on va devoir rebâtir, c'est ce plateau là donc qui accueille les bâtiments et ce plateau va rester en l'état, va vous suivre comme j'aime dire toute la vie du jeu, c'est à dire quasiment autant de fois que vous ferez des parties. A l'inverse, les personnages, les artisans qui sont là, ils ont aussi leur courbe de progression, c'est à dire que vous allez pouvoir les développer, mais vous pouvez les sortir un petit peu comme vous voulez de manière indépendante du plateau. Imaginez par exemple que vous ayez un joueur qui vienne jouer toutes les deux ou trois parties, c'est à dire que parfois vous êtes seul et puis de temps en temps, certains week-ends, il va passer, euh, il aime bien le fermier, et il... Il va jouer le fermier, et puis à chaque fois qu'il vient, il sort son plateau, tel qu'il était, puisque les plateaux sont des, des game trays, qu'il suffira de refermer et ça sauvegardera tout instantanément. Il va sortir son fermier, et puis il va, euh, comme s'il arrivait un petit peu, il passait dans le village à ce moment-là, et donc il allait apporter sa contribution. Il va jouer avec vous, il va faire ses choses, et puis ensuite, si pendant les 2-3 parties suivantes il ne joue plus, ce joueur-là, et eh bien le fermier restera dans la boîte, et on imaginera qu'il sera parti en, en pérégrination quelque part. Donc vous pouvez, si vous voulez, euh, faire rentrer et sortir des joueurs sans aucun problème, puisque la progression de chaque artisan n'est pas liée à la progression du plateau. Le village, lui, il vivra sa vie, il sera là à chaque fois, il progressera à chaque fois. Mais les joueurs, finalement, euh, entrent et sortent, comme les artisans entrent et sortent, sans aucun problème. Ce qui donne aussi une notion, alors c'est comme ça que ça m'a été expliqué, de rejouabilité dans le sens où on va peut-être maxer plus vite un artisan qu'on ne maxera le plateau, ce qui est censé être super long, finalement, d'arriver au, au village idéal. Donc, un... si vous jouez seul, encore une fois, on va partir de cet exemple-là. Euh, voilà, ça fait cinq parties que vous voulez le fermier. Vous l'avez bien optimisé parce que vous jouez bien et vite. Euh, ça vous amuse plus parce que du coup, vous faites. c'est presque trop facile. Dans ce cas-là, soit vous pouvez le remettre à zéro, ce qui est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais en tout cas, c'est possible. Soit bah, vous le rangez en l état, et puis vous sortez euh, le crafter, et puis... Euh vous jouez avec à partir de maintenant, sachant donc qu'elle part de zéro. Elle n'a aucune compétence, mais ça n'empêche pas que le village, lui, ce que le fermier aura contribué à faire, ça va rester et ça va vous suivre. On a donc deux concepts qui sont rarement mariés ensemble, à savoir une, un plateau que j'ai envie presque d'appeler Legacy, hein, qui va... Euh qui va vous suivre et qui sera façonné par vos choix. Et puis des personnages que soit vous sortez, si vous êtes seul ou à deux, vous en sortez deux mais jamais les mêmes et puis ils progressent en parallèle. Euh, soit vous allez pouvoir faire tourner, c'est-à-dire que voilà, pendant euh, X partie, je vais jouer le fermier, le fermier et puis la mécanique m'amuse plus ou bien euh, j'ai envie de tenter autre chose, donc je sors le crafter et puis mon, mon camarade de jeu va sortir autre chose. Ça permet au jeu de garder un sentiment de nouveauté assez longtemps, ça permet d'être assez flexible avec le nombre de joueurs, puis ça permet d'expérimenter aussi pas mal de choses, pas mal de combinaisons. Sachant qu'on va le voir très vite, chaque artisan à sa force va apporter quelque chose de particulier au village, et dans le cadre d'une partie à peu de joueurs, voire en solo, il peut être intéressant justement de faire tourner les artisans qui passent au village, afin que celui-ci progresse de manière homogène. Alors on va se pencher d'un petit peu plus près sur les personnages, il y a un truc que j'aime beaucoup, euh, les artisans fonctionnent un petit peu de la même manière que les artisans dans la baie des marchands c'est à dire que chacun va avoir sa petite mécanique propre et que même si on joue tous au même jeu on a chacun nos petites règles et notre petite façon de progresser euh, je ne dis pas que l'un a copié sur l'autre puisqu'a priori les concepts sont nés à peu près au même moment mais en tout cas c'est une, une mécanique que j'aime beaucoup et encore une fois qui apporte de la fraîcheur au jeu assez longtemps le fermier lui il va évidemment devoir cultiver des choses donc en fait il a un champ qui pour l'instant est assez limité on voit que comme dans euh, Shaolia par exemple, il y a une grande partie ici de son, de son terrain qui n'est pas exploitable et qu'il va falloir défricher avant de pouvoir cultiver. L'idée en fait la mécanique ça va être un petit peu du puzzle, c'est à dire que vous allez euh, à chaque tour acheter ou euh, prendre gratuitement dans le cas de celui qui est le plus à droite des plants que vous allez donc planter. Il y a plusieurs conditions bien sûr de, de placement afin que afin de rendre le jeu un petit peu intéressant, un petit peu complexe. Et puis après ça, il va falloir réaliser à un moment une, une action d'arrosage qui va permettre de retourner la tuile et donc d'avoir des, des fruits ou des légumes qui sont mûrs, qui ont, qui ont poussé. Et donc vous le voyez ici il y a deux, ici à trois, ça permettra de les vendre plus cher puisque troisième étape, vous allez récolter et vendre donc ce que vous avez dans votre champ. Sachant qu'on a des, des, des possibilités ici d'acheter du matériel, donc des arroseurs automatiques par exemple qui feront pousser euh, tous vos légumes plus vite, tous vos plants plus vite et puis euh, des, du, du matériel agricole finalement qui accélérera la, votre production. Ça c'est pour le fermier, on va se pencher un tout petit peu plus, plus près hein, sur, euh, sur ce que fait chacun un petit peu plus loin dans ma vidéo. Le crafter, la crafteuse, alors euh, cet artisan là, en fait, euh, va reposer sur un système de building. C'est à dire que vous avez un sac, un sac dans lequel vous allez mettre un certain nombre de jetons. Et selon vos actions, vous allez mettre plus ou moins de chaque jeton dans le sac. À chaque tour, vous allez en tirer. Et si je tire, allez, est-ce que j'ai un peu de chance Voilà, si je tire par exemple un parchemin, je vais pouvoir dans cette chaîne de production qui est là, faire progresser mon parchemin. Jusqu'au moment où il arrivera tout au bout et où donc ce sera un produit fini qui vaudra plus cher. Il euh, y a tout plein de mécaniques en plus dans lesquelles je ne veux pas rentrer forcément trop en détail puisque le, le crafter peut aussi améliorer sa réputation pour vendre les objets plus chers. Il y a pas mal de petites choses à faire. En tout cas voilà, les deux n'ont rien à voir. Ce sont les deux seuls qui sont proposés là dans la démo. Je n'ai aucune idée de, de ce que seront ou de ce que feront les autres. Mais on est sur une asymétrie qui... Et peut-être moins pertinent dans un jeu coopératif, parce que là, si vous ne l'avez pas compris, on est vraiment sur du full coopératif, euh, de la conjugaison de talents. Euh, donc peut-être un peu moins pertinent, mais qui reste plaisant dans le cadre où, encore une fois, on peut être amené à faire tourner les artisans, on peut être amené à changer de rôle, on peut être amené à faire venir et sortir des joueurs qui vont euh, s'incruster un moment, à un moment donné. Euh, de toute façon moi voilà c'est une, une idée que j'aime beaucoup et qui ici en plus se prête plutôt bien parce que l'on pourrait imaginer à l'avenir pas mal de déclinaisons avec plein de nouveaux artisans et plein de nouvelles mécaniques et il en existe tellement comme on voit dans la baie des marchands qui est euh, derrière moi alors là c'est tout petit vous le voyez pas mais euh, il existe euh, une sacrée poignée d'artisans différents que vous pouvez sortir et du coup le jeu est à chaque fois a l'air à chaque fois un petit peu différent on fait un petit détour par le plateau central donc le cœur du jeu euh, cette région là, vous allez la remplir, vous voyez il y a plein de petites cases, vous allez la remplir éventuellement de, de, de bâtiments au fil du temps, vous allez pouvoir construire pas mal de choses. Euh, ce plateau là, euh, comporte plusieurs cases d'action, zones d'action, puisqu'à chaque tour, on va le voir juste après, euh, chacun des villageois pourra faire une action dans le village, dans le, dans le territoire. La première ici, alors pour que ce soit plus visuel, je vais poser un, un, une figurine, la première ici, action ici c'est de partir à l'aventure, c'est à dire tirer une carte aventure, voir ce qui se passe, on va y venir après. La deuxième, ça va être de participer à l'évolution du village. Ça, c'est assez intéressant. Euh, le village a quatre constantes qui ne sont pas forcément des ressources en brut. C'est pas j'ai cinq ceci ou six cela. Euh, ça va plutôt mesurer des niveaux. Donc, on a la production, on a la richesse, on a la culture et on a la nourriture. Si je viens ici, ça va être pour vraiment littéralement contribuer euh, à la force de mes bras ou peut-être de mon cerveau selon ce que je fais euh, au bien-être du village, à sa prospérité. Et on va voir, encore une fois asymétrie et à intérêt de faire tourner les artisans, que chacun va être plus ou moins, bien sûr, à même de faire progresser le village. Donc ça va se symboliser en coup en pièces d'or. Et on voit qu'il y a évidemment. Le, le fermier, le fermier pardon, euh, pourra très facilement et pour très peu d'argent augmenter le, le niveau de nourriture du village, puisque c'est littéralement son métier et un petit peu aussi la richesse. Par contre, la culture, c'est pas son truc euh, en évitant tout cliché, bien sûr, euh, sur le monde paysan. Alors que, à l'inverse, euh, le crafter, si elle se rend donc sur cette, euh, sur cette case là pendant son tour, elle va assez facilement améliorer la production, c'est son boulot. Mais en termes de nourriture, bah, elle, elle ne produit rien qui se mange donc. Si elle veut vraiment à un moment contribuer au, au bien-être alimentaire de la vallée, il va falloir qu'elle mette pas mal de ressources. Donc ça vous montre à la fois qu'il y a des constantes à faire évoluer, il y a d'autres moyens de les faire évoluer, on va en parler, euh, mais aussi que la symétrie, là pour le coup, a un sens, et le fait de changer de personnage, même si on joue toujours seul ou toujours à deux, euh, a un vrai intérêt. Troisième action possible, c'est d'aller à la tour. Donc ça va être ici. Et si je vais à la tour... Pour un petit peu d'or, je vais pouvoir recruter des, soit des esprits, faire venir des esprits pour, pour m'aider, ou recruter carrément euh, des ouvriers, des intérimaires, qui sont symbolisés par ces dés. Alors là, il n'y a rien d'original, mais ça fonctionne bien. Euh, donc le, le orange va représenter un ouvrier, le bleu un esprit. Si je le recrute, il va ici dans mon pool d'ouvriers. Et puis à un moment, on va parler hein, de toutes ces actions possibles. Si en plus de mes actions du tour, bah, je voudrais faire un arrosage, disons, et bien je vais mettre mon ouvrier ici. L'esprit, euh, le, pardon. Je vais mettre mon, mon esprit ici. Et je vais donc diminuer la valeur du dé, puisqu'il il se sera fatigué un petit peu en arrosant. Et puis il retourne si je paye euh, son salaire quotidien dans ma zone ici, ou si je ne le paye pas, eh bien, il retourne tout simplement chercher du boulot ailleurs. Donc ça permet, si vous en avez plusieurs en réserve, euh, bah, de pouvoir moduler un petit peu vos actions, parce qu'on va voir que ce que vous faites vous, par exemple ici dans votre champ, sera conditionné par l'action de ville, et parfois vous serez un petit peu coincé, parce que vous aimeriez, je ne sais pas, augmenter les constantes euh, du village ici, de la vallée, mais l'action qui y est associée ne vous intéresse pas, dans ce cas là c'est le moment d'aller sortir un deck que vous auriez recruté précédemment, et de le placer sur l'action que vous aimeriez faire. Je vais venir encore, euh, si ce n'est pas tout à fait clair pour vous, j'y reviens juste après. Dernière action possible, il y en a pas 50, ça va être la construction de bâtiments. Alors c'est évidemment le nerf de la guerre. Euh, les bâtiments sont ici, évidemment c'est une démo donc je pense que je n'en ai pas beaucoup. Euh, le premier à construire dans le, le cadre du tutoriel, qui je fais une parenthèse, est assez bien fait puisque euh, il vous permet vraiment, presque à 100%, d'apprendre le jeu sans avoir jamais à lire de règles. Et, et ça va plus loin que la plupart des, des espèces de tutos aménagés qu'on a euh, dans la plupart des jeux. Donc si je veux construire cette maison là, je retourne et je vois que la construire fera diminuer de 1 ma production et ça, ça me dit où je vais placer le, la maison dans la, dans la file d'attente en l'occurrence je vais la placer tout en bas c'est le symbole qui correspond, vous hein, voyez la maison pleine ça veut dire qu'en fait ça va assez vite à construire si j'avais une icône, alors pas, je connais pas toutes les cartes hein, mais euh, voilà on voit qu'ici on a que trois petits bâtons, ça veut dire que les tables, on commence à la construire ici et que donc il faudra plusieurs tours en fait, alors c'est même pas vraiment des tours mais il faudra plusieurs euh, actions construire pour que finalement ils sortent de terre et puissent être posés à peu près n'importe où. L'idée en fait c'est que euh, vous allez avoir des cartes météo à chaque tour qui vont vous dire bah, quel temps il fait et selon la météo cette carte vous dira les ouvriers ont pu faire progresser le bâtiment ou pas donc il est possible que quoi que vous fassiez hein, euh, un bâtiment reste euh, sur place, ne progresse pas, ne s'érige pas pendant plusieurs tours. Donc ça, c'est la dernière action, l'action de construction. Et pour ce qui est de la vallée, c'est tout. En haut du plateau, on a pas mal de petites choses sur lesquelles je ne vais pas forcément tout revenir. Euh, la première, donc ça va être lié aux saisons. En théorie, on joue... Euh, une partie représente à peu près une saison. C'est ce qu'il me dit. Euh, ce que m'a dit Nathan. Sachant qu'il est possible, bien sûr, de faire des parties plus longues. Et puis, il euh, n'y a pas vraiment de, de moment où vous vous dites, maintenant, je m'arrête. Mais la fin d'une saison est un bon moment pour tout sauvegarder. C'est comme ça que ça m'a été expliqué. Et en fait, pour chaque saison, vous allez voir que si vous avez un, échaîne, un enchaînement de conditions météo particuliers, c'est par exemple ici nuageux, puis ensoleillé, puis nuageux sur 3 jours, vous allez pouvoir faire progresser un bâtiment. Donc euh, voilà, c'est lié. Et chaque saison aura des conditions différentes et des bonus ou parfois même des malus différents. C'est-à-dire que là, en on en, est au printemps, s'il pleut 3 jours de suite, on imagine que ça fait peut-être pourrir les récoltes, donc les constantes en termes de nourriture baissent de 1, ce qui est plutôt moche. À côté, on a des sortes d'achievements, d'objectifs euh, auxquels je n'ai pas été euh, initié, qui vont se passer ici. Euh, donc on, on vous donne une condition ici, et si elle est accomplie, on va récupérer quelque chose. Si elle n'est pas accomplie, on va faire autre chose. Ça va permettre de pimenter un petit peu le jeu, et puis de donner euh, une notion peut-être quand même d'objectifs immédiats au sein d'un jeu qui se joue long terme. À droite, nous avons les événements. Je vais y venir, les cartes aventures, je vais y venir juste après aussi. Et c'est à peu près tout, vous avez fait le tour du plateau, donc vous voyez c'est pas très compliqué à expliquer, c'est pas compliqué à aborder, c'est pas le, le but de ce jeu là. Par contre en termes d'optimisation, que ce soit du village mais surtout de chaque artisan, il y a quand même pas mal de choses à faire. On en vient au déroulé d'un tour, celui-ci est immuable et on commence toujours collectivement par aller chercher une carte météo qu'on va retourner. Euh, alors sur les premières comme elles font office de tutoriel encore une fois, il euh, y a pas mal de textes dessus qu'on va ignorer volontairement. Ça va nous donner d'abord les conditions météo du jour, qui n'ont pas forcément ou pas toujours d'impact seul, mais encore une fois, au bout de trois jours, je vais aller regarder l'enchaînement, donc nuageux puis soleil, et voir éventuellement si ça déclenche quelque chose, donc ici ça ne déclencherait rien, heureusement, dans, ce, dans cet ordre-là, dans le sens nuage puis soleil, mais c'est euh, ça qui va être important finalement, ça va être plus l'enchaînement que la condition actuelle, même si cette condition actuelle peut influencer certaines actions ou certaines aventures. Cette carte, elle peut me dire plusieurs choses. Elle peut me dire d'abord, va voir, va tirer une carte événement. C'est ce symbole-là. Elle peut aussi me dire, j'en ai un petit peu plus loin. Voilà, les conditions sont assez clémentes pour que les, les constructions avancent. Donc ce serait le cas où, pour mon étable, je la ferai avancer d'une case. Il n'est pas nécessaire si vous voulez que je sois sur cette case-là. Cette case-là sert à initier les constructions. Ensuite, on peut aller vaquer à d'autres occupations. Ce sont des ouvriers spécialisés, dont c'est le métier. Euh, qui feront avancer ça quand ils auront les conditions euh, nécessaires, là en l'occurrence au jour 3 il fait beau, on peut donc à la fois tirer un événement d'accord, mais aussi faire avancer tous les bâtiments d'une case et éventuellement donc le bâtiment qui sera sur la dernière case finira construit pourra être placé. Deuxième étape donc, si la carte météo me le dit, je vais aller tirer un événement, alors les événements ça va être à peu près, à peu près comme tous les toutes les cartes événements euh, de tous les jeux de l'univers c'est à dire euh, parfois un petit choix, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer, alors là c'est du fluff évidemment c'est le début hein on nous dit quoi faire, c'est le tuto, donc soit des, con des conséquences, des choses qui arrivent dans tous les cas, soit parfois des choix, euh, en tout cas ça va rythmer un petit peu votre aventure, euh, elles sont numérotées, donc c'est partiellement scripté, jusqu'où dans le jeu je ne sais pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'au bout de 10, 15, 20 parties, si vous êtes vraiment fan, est-ce qu'on continue à avoir des événements scriptés, est-ce qu'il y aura des événements aléatoires pour la suite du jeu, j'en ai aucune idée. En tout cas il se passe des petites choses et puis ça pimente un petit peu le jeu. A la suite de cet éventuel événement, chacun donc va prendre, chaque joueur va utiliser son, son action de village, donc prendre sa figurine et la placer là où elle veut aller. Alors les, les spots ne sont pas exclusifs, là il n'y a pas la place pour placer plusieurs personnages mais on peut très bien faire tous les deux la même chose, il n'y a pas de problème. Et je vais quand même mentionner maintenant le fait de la, la, la case, le slot le plus intrigant peut-être qui est de partir à l'aventure, donc là pareil c'est partiellement scripté, vous allez sortir une carte, un petit peu comme dans The Witcher par exemple, où très souvent, je vais pas dire tout le temps parce que évidemment je n'ai qu'une démo, mais très souvent vous allez avoir un petit choix. Ça va être plus ou moins anecdotique. On n'est pas où vous êtes bien d'accord sur euh, du combat à mort et sur euh, une lutte pour la survie, euh, mais il y aura quand même derrière des conséquences. Si vous, avez fait, si vous avez fait ceci ou cela, vous gagnerez, vous perdrez ceci ou cela. Euh, et il s'avère que on m'a expliqué que selon les choix que vous ferez, ça peut à la fois façonner votre village d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, peut-être que un bâtiment peut s'effondrer ou euh, quelque chose comme ça. Mais aussi, selon donc ces choix, vous allez rajouter des cartes événements de certains numéros dans le deck d'événements, ce qui permet en fait que le déroulé des jours soit raccord avec la décision que, que vous avez prise, si vous avez euh, rasé tout un pan de forêt, euh, vous ne tirerez pas l'événement qui dit euh, « il y a plein d'animaux de la forêt qui viennent vous aider », par exemple, je dis n'importe quoi. Euh, ma question tout de suite, en fait j'ai pensé à Lens of Galdir, déjà parce que c'est euh, coopératif et plutôt sympathique, mais aussi parce qu'il y a cette notion de rajouter des cartes pour façonner un petit peu le deck, donc je lui ai demandé s'il y avait une inspiration à Lens of Galdir, une inspiration narrative, on m'a assuré que non, c'est-à-dire que euh, la narration c'est un plus, le fait de partir à l'aventure ici, débloquer des bonus c'est un plus, c'est intéressant, d'accord Mais ce n'est ni l'attrait principal, ni l'intérêt principal du jeu qui va rester de construire le village, de faire évoluer ses artisans. Et euh, donc il m'a affirmé que l'idée c'était pas qu'on ait un joueur qui à chaque tour aille partir à l'aventure, parte à l'aventure. Parce que d'abord ça va être un poids mort pour le village, il va rien faire du tout, il va pas progresser, il va pas produire. Et en plus, vous allez très vite épuiser ce deck, qui forcément a une fin, et c'est moins marrant quelque part. Même si il est prévu, une fois que le deck sera complètement épuisé, puisque ça arrivera forcément, euh, des espèces d'événements aléatoires, euh, d'aventures pardon aléatoires, puisque les événements, eux, euh, je n'ai aucune idée s'il y en a des, des aléatoires ou si tout est scripté euh, pour les aventures. Donc, ouais, voilà, quand vous êtes au bout de, du deck, que vous avez vu toutes les cartes. Vous avez la possibilité de déclencher des événements aléatoires en partant à l'aventure, ce qui est sûrement moins intéressant, bien sûr. Mais évidemment, on ne peut pas avoir une infinité d'aventures et on ne peut pas non plus, vous le comprenez, euh, toujours remélanger les mêmes cartes, puisqu'on est censé garder trace un petit peu à minima de ce que vous avez fait, et euh, histoire que le monde, l'histoire soit cohérente. Nous avons donc tiré l'événement qui a été demandé, nous avons fait euh, nos actions de village, nous allons maintenant passer à nos actions personnelles. Et là, chacun va euh, faire son petit truc. Pas forcément dans son coin, parce qu'encore une fois, il faut le faire en bonne intelligence récupérer les ressources dont on a besoin et puis pour, pour faire progresser le village mais en tout cas on va faire son action perso et attention cette action là sur les deux personnages donc je pense sur tous les artisans proposés elle est liée en fait à l'action de village que vous avez prise si vous regardez ici mon fermier il est parti à l'aventure qu'est ce que ça veut dire ben c'est qu'en fait il n'y a pas trop le temps de faire grand chose si on veut le thématiser donc on voit que si j'ai pris l'action aventure j'ai le droit à planter un plan donc ça c'est toujours le cas le fermier, il faut quand même qu'il ait un bon rendement. Et l'action qui est liée à l'aventure, c'est encore une fois planter. Donc c'est tout ce qu'il fera finalement en revenant de, son, de ses pérégrinations, c'est de semer. Si par exemple j'étais allé à la tour pour recruter des gens, donc aller chercher les dés hein, qui m'intéressent contre de l'or, on voit que en plus de planter une fois, donc d'aller, je vous rappelle, hein, chercher un petit polymineux ici, le placer, je vais pouvoir récolter. Je ne suis pas obligé, hein, mais je peux. Si j'ai que des plans qui ne sont pas arrivés à maturité, j'ai peut-être intérêt à attendre. Si j'ai besoin d'un flux d'argent tout de suite, bah écoutez, je vais revendre mes plans en l'état et puis euh, passer à la suite. Le crafter, donc c'est exactement la même chose. Je l'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure, selon l'action qu'elle aura faite. alors Par exemple, ici, elle est allée euh, travailler au village, améliorer les, les, les conditions du village. donc Je vais aller voir tout en bas et je vois que c'est un, une petite statuette que je vais mettre dans le sac. Donc j'ai plus de chances mécaniquement maintenant d'aller piocher une statuette quand je vais euh, quand je vais piocher mes fameux jetons pour voir ce que je fais ce tour-ci. Et c'est là que je vous disais que les dés sont importants parce que finalement si je veux absolument, absolument produire des chaussures, parce que mon truc c'est les chaussures, j'ai amélioré ma réputation pour qu'elles valent très très cher, bah, je vais vouloir utiliser cette action-là qui est le fait d'utiliser un bâtiment à chaque tour. Mais c'est pas possible, si vous faites que ça vous allez encore une fois être un poids pour le village. Donc vous allez potentiellement faire d'autres actions et puis utiliser les travailleurs ou les esprits de la bonne couleur pour aller toujours, alors là ce serait oui un orange puisque c'est orange autour, pour aller quand même continuer à mettre des chaussures dans le sac et avoir plus de chances de piocher des chaussures. Une fois donc que j'ai mis le petit jeton correspondant dans le sac, je vais aller en tirer trois et puis je vais avoir plusieurs options, alors je ne vais pas toutes les évoquer, je vous en donne deux les plus importantes. La première euh, alors on va remettre comme c'était, hein. euh, la première ça va être de remettre donc ça c'est ma pioche ici, remettre un de ces jetons dans le sac pour faire progresser de 1 un, un jeton correspondant qui est déjà dans la, la file, donc je vais euh, m'attacher à, à continuer à fabriquer, à, à perfectionner mon, mon parchemin. Ou je peux aussi décider d'utiliser ce jeton, de le mettre dans la chaîne de production pour commencer la production d'un nouveau euh, nouvelle statuette. Donc à chaque fois, vous en tirerez trois, parfois plus si vous progressez avec votre personnage. Et puis vous voyez si vous voulez produire beaucoup ou si vous voulez faire avancer le plus vite possible sur la chaîne de production pour qu'ils valent très cher. Sachant que même au premier stade, ils sont vendables, mais ils sont vendables que pour une seule pièce... Je crois qu'au bout, c'est 5, donc vous voyez que la différence, elle est toujours... Comme avec le, le fermier on a l'option de vendre vite pour peu cher si on a besoin d'argent tout de suite, ou bien de temporiser et puis de, de récolter les fruits de son travail à la fin. Dernier élément un petit peu rigolo et là, qui, pour le coup, qui fait vraiment penser à des, à des stars valet et consorts. Je vous parle de l'action ici, utiliser un bâtiment, ça ne vous parle pas du tout. Euh, alors la seule que je connaisse, je vais vous parler de ce que je connais, hein, c'est euh, donc cette maison-là que vous aurez construit. Vous pouvez, dans votre, euh, pendant votre action du village, aller dessus. Et donc c'est l'action violette qu'on voit ici, ici donc utiliser un bâtiment. Et utiliser un bâtiment, en tout cas dans le cadre de la, de la longhouse, House, ça va me permettre potentiellement de débloquer un trait de personnalité. Les traits de personnalité, si je reste sur le crafter, euh, il va y avoir des prérequis. Si je veux par exemple être quelqu'un de toujours très ouvert, quelqu'un avec plus d'expérience, il faudra que les marchandises qui sont listées ici fabriquer, c'est-à-dire soit au bout de ma chaîne de production, soit ici, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne pas les vendre, évidemment, ou de ne pas les sacrifier pour augmenter ma réputation. Si j'ai les deux, là, imaginons, bon là je les ai pas, mais imaginons que je les ai, je vais prendre cette petite tuile, je vais la mettre où je veux, sur une des lignes, et ça me donnera une action supplémentaire, Ça toute façon, bien, celle-là je la connais pas, je pourrais pas vous l'expliquer, une action supplémentaire, voilà, non même pas, Ah, on va parler du fermier on va parler du fermier. Si je prends un trait de personnalité, imaginons la main verte, voilà, ça me permet de faire une action plantée en plus. Alors ça peut être un endroit où. n'en est pas.. Si je le mets ici, ça permet en fait quand je vais à l'aventure de planter trois fois, mais c'est peut-être un petit peu trop, puisque le risque souvent, hein, ça va être de se retrouver avec un champ, surtout au début, qui est, complètement, qui est plein en fait, dans lequel vous ne pouvez plus rien faire. Mais ça peut être sympa par exemple de le placer ici, c'est-à-dire dans l'ordre, quand j'irai recruter des ouvriers, d'abord je plante, ensuite je récolte, je fais de la place, et je replante. Pas Mal. Voilà, de manière assez surprenante, on a déjà fait le tour en fait, et j'ai rien contre les jeux qui sont simples en règle, mais ma première inquiétude, que j'avais un petit peu d'ailleurs mentionné sur les, les réseaux sociaux, c'est que pour un jeu contemplatif, un jeu où on fait donc progresser son village, où on se fait des amis, etc., etc., euh, j'avais peur qu'il soit un petit peu mécanique. C'est-à-dire que vous voyez que le tour vraiment va vite, hein, je tire une carte, je lis donc il y a éventuellement un peu de fluff, je fais une action ici sur le plateau, je fais ensuite une action perso. Alors, normalement j'ai déjà une vague idée de ce que je veux faire et puis on recommence. J'ai pas la réponse formelle sur le fait euh, que c'est très mécanique et en fait ça va dépendre tout simplement d'une chose, euh, ça va dépendre du temps que ça prend à fabriquer les choses et à progresser. Vous vous doutez que si pendant une partie, euh, je peux déjà... Une partie, donc imaginons une heure, une heure et demie à deux, hein, euh, je peux déjà avoir quasiment toutes mes skills et j'ai déjà construit quatre bâtiments, évidemment au bout de 2-3 parties, bah, le jeu n'aura plus aucun intérêt. On est sur un jeu où finalement, on espère que ce soit dur et que ce soit long, parce que sinon, bah, en termes d'implication et puis de, bah, de durée de vie, ça va être absolument zéro. Alors en termes de chiffres, c'est difficile bien sûr de donner des chiffres comme ça, ça dépend beaucoup des joueurs, ça dépend de plein de choses. Euh, on me dit, et je lis mes notes, euh, que dans une partie, si vraiment on se focalisait sur un seul aspect, ce qui n'est pas recommandé, puisque l'idée c'est d'essayer de vivre quelques aventures, de faire progresser un petit peu ici tous les, toutes les constantes, et puis bien sûr de, de progresser pour, personnellement, mais si vraiment on se focalisait sur un seul, une, un seul aspect, euh, on pourrait faire 3 à 4 bâtiments en une partie, ou récupérer 2 compétences. C'est déjà pas mal. Mais, encore une fois, euh, Nathan m'a dit, c'est pas comme ça qu'on joue, puisque vous ne faites jamais uniquement la même chose pendant toute une partie, pendant toute une saison, ça n'a pas d'intérêt. Ceci dit, il reconnaît, hein, les, les auteurs reconnaissent qu'à un moment, forcément mécaniquement, euh, le village sera plein. Alors j'imagine de plein de choses qui sont même encore mieux, et puis il n'y aura plus grand chose à faire, donc là bah, leur seule solution c'est euh, de reset le village, de tout remettre à zéro. Je pense que c'est le moment où vous, vous donnez, prêtez, vendez le jeu, tout simplement. Mais j'ai pas la réponse, et je pense qu'elle est peut-être dure à avoir maintenant, de combien de temps ça prend. Parce que moi ça ne me dérange pas que les tours soient mécaniques et que finalement euh, on enchaîne plein de petits tours avec plein de petits jours euh, de saison en saison, mais je voudrais pas en fait en tant que je pense que c'est le cas de tous ceux qui cherchent un jeu un peu chill un peu relax un peu contemplatif dans l'idée dans l'inspiration des jeux vidéo Animal Crossing etc. Je voudrais pas d'un jeu où je peux tout optimiser très vite être super fort j'ai pas envie d'être fort j'ai envie de faire à mesure de mon travail de me voir grandir de me voir progresser de voir les bâtiments s'ériger mais lentement avec cette sensation d'attente qui je pense doit faire partie du jeu pour que le jeu soit prenant qu'on ait envie d'y revenir j'ai pas la réponse je peux pas vous la donner euh, les tours sont courts, ça ne veut pas dire que le jeu est court, euh, il faudra malheureusement à un moment soit vous mouiller dès maintenant, c'est à dire vous allez chercher le mode sur Tabletop Simulator et vous le poncez, poncez, poncez histoire de voir à quelle vitesse ça va, soit prendre un pari et finalement le baquer ou inciter quelqu'un à le baquer, c'est moins risqué, puis aller jouer chez lui euh, pour se rendre compte vraiment de, de ça. Et j'étais un petit peu surpris finalement que les auteurs, en tout cas que Nathan n'ait pas de réponse formelle à me donner sur cette durée là, euh, je sais par contre, euh, je travaille beaucoup... Au, à la richesse du jeu donc au fait qu'il y ait beaucoup de choses à faire suffisamment pour qu'on puisse pas se focaliser sur un seul aspect puis encore une fois de faire tous les bâtiments d'un coup par exemple on annonce au delà des 4 rôles euh, plus de 200 cartes donc en termes d'événements ou d'aventures puisque finalement en cartes on a quasiment que ça même si compter les bâtiments il n'y aura pas 150 bâtiments donc 200 cartes ça fait déjà quand même pas mal de choses ça permet de temps en temps de dire bon voilà on vient de réussir à construire un monument là qui nous a pris euh, une, deux, un, un mois et demi on va se reposer, aller faire quelques petites aventures, on va aller booster un petit peu le village, on va s'occuper de nous-mêmes, etc. Ça, c'est plutôt un point positif. Je pense, sans avoir, encore une fois, rien de là, de vraiment de concret à vous dire, hein, euh, ça sort de mon chapeau, qu'il y a vraiment potentiel, matière, partant de cette espèce de, de moteur de base, de faire plein de choses autour. Alors Je ne sais pas si c'est la volonté de l'éditeur, on pourrait presque l'espérer. Euh, on pourrait imaginer que soit le plateau s'agrandisse un petit peu, soit qu'on voit venir de nouveaux rôles, et qu'on soit. qu'on aille finalement au-delà de ce côté coopératif où on se tient la main, et puis on, on fabrique le village ensemble, qu'on ait peut-être une forme de hiérarchie, qu'on ait, je ne sais pas, un juge, qu'on ait un, un marchand, qu'on ait un je ne sais pas, et que on ait une interaction plus forte finalement que juste chacun faire les trucs côte à côte et puis essayer de, de trouver les meilleurs mix pour aller le plus loin possible, on pourrait presque voir s'organiser une petite hiérarchie autour de ce village, on pourrait avoir une élection pour, pour avoir un maire par exemple qui aurait une prérogative quelconque, ça ce serait vraiment super et peut-être je peux l'espérer euh, peut-être aussi selon le, le succès de la campagne il pourrait envisager derrière de sortir des extensions, encore une fois donc d'agrandir le territoire et puis de euh, hiérarchiser, solidifier un petit peu ses rôles dans le village euh, qui ferait que tous les joueurs ont envie d'y revenir parce que euh, moi je vais être président, moi je vais être policier moi je vais être ceci cela et pas juste euh, bah tiens il faut qu'on construise un truc et on en a déjà construit 50 avant. Allez, on termine avec quelques petites informations que j'ai réussi aussi à, à glaner au fil de cette interview euh, il pense en tout cas, il y a quelques jours, ils y pensaient euh, à localiser le jeu. Alors, vous voyez que sur le matériel, finalement, il n'y a quasiment pas de texte, à part cette malheureuse tuile que je ne voulais pas tirer, parce que je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas regardé. Euh, par contre il y a quand même les cartes aventure et les cartes événements et c'est vrai que si vous y jouez peut-être avec des enfants ou des adolescents parce que ça s'y prête tout à fait ou avec des gens qui juste ne pas, sont pas bilingues et donc n'ont pas envie de travailler leur, leur anglais en, en lisant des cartes dans un jeu aussi familial et accessible il peut être intéressant d'avoir une version française, rien n'est signé pour le moment, je sais qu'ils ont des pistes donc on croise tous les doigts là dessus Évidemment le vrai défi aussi ce sera est-ce que la, la piste, est-ce que le, le contrat il sera scellé avant la fin du Kickstarter donc on pourra pledger sur Kickstarter une VF ou est-ce qu'on sera obligé finalement de mettre 1 ou 5 dollars et puis d'attendre anxieusement de voir si euh, un truc français se profile, c'est la, la situation vraiment la plus, la plus dommageable pour tout le monde hein, autant pour l'éditeur que, que pour les joueurs. On croise les doigts là-dessus, on attend des nouvelles, peut-être même que demain euh, sur la page de la campagne on aura des bonnes nouvelles à apprendre. Alors, autre information, c'est celle du prix. Alors, j'ai rien, évidemment, de ferme, puisque là, je pense que sur, euh, surtout sur un jeu de cette taille, avec des Game Trays et des figurines, ils vont tenter jusqu'à la dernière minute euh, de tirer les prix vers le bas. Je pense qu'on sera sur un ticket d'entrée quand même relativement salé par rapport à, à la complexité du jeu, mais j'avais déjà évoqué dans Lens of Galzir, on ne paye pas forcément un jeu pour sa complexité, on ne paye pas les mécaniques au kilo, quelque part. Je pense que, voilà, avec les Game Trays qui sont pas donnés, qui sont astucieux, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas en termes de sauvegarde, vous remettez le, le couvercle en plastique tout, tout est sauvegardé, vous le ressortez tel quel c'est très bien, mais ça a un coût avec des figurines qui peut-être pour le coup sont discutables parce qu'on est vraiment pas sur un jeu de figurines les standees auraient peut-être aussi bien fait l'affaire, bon je suis pas dans leur tête hein, ni dans leur, euh, dans leur portefeuille mais c'est peut-être ça aussi qui a fait monter un petit peu la note euh, je sais qu'il y aura des add-ons, que potentiellement peut-être plusieurs versions de all mais ça vous le verrez très vite, donc l'information que je vous donne là elle est périmée euh, qui apporterait donc potentiellement peut-être de nouveaux rôles, plus de cartes, euh, plus de bâtiments, etc. Euh, je pense que malgré ce prix d'entrée, on est sur un jeu qui reste pour l'instant relativement rare, un petit peu comme à sa manière Lens of Galzir, donc un jeu sur lequel il peut être intéressant de se pencher si vous avez les moyens et si vous êtes convaincu que vous aurez le public, ou que vous, vous êtes très attiré, ça va cibler pas forcément un, un public de, de hardcore gamer finalement, mais il y a aussi des gamers comme moi par exemple, qui, qui apprécient ce genre de, de trucs un peu contemplatifs et un peu relax. Toujours est-il que je pense qu'il est dommage de baquer un jeu comme ça sans aller all-in, alors vous allez me traiter de vendu évidemment, je pense que moi personnellement en tout cas j'aurais du mal à, à ne pas prendre un all-in parce que euh, contrairement à pas mal de jeux, y compris de dungeon crawlers euh, qui sont déjà assez fouillés, ce qu'on va voir chez Woken Rims ou chez Mythic Games, euh, là c'est vraiment la quantité dadd qui fera la rejouabilité, puisque contrairement à, allez je cite un jeu que j'adore, Reich Busters, où il y a énormément de personnages mais où j'en ai jamais sorti la moitié, Là, l'intérêt, justement, et le, le feu que vous allez garder avec ce jeu, la flamme que vous allez garder auprès de ce jeu, ça va être de pouvoir faire tourner un petit peu tous ces artisans, pouvoir changer, pouvoir voir ce qui se combine le mieux, et puis pouvoir vivre plusieurs vies, quelque part presque, en parallèle. Euh, vous jugerez selon le prix, moi aussi d'ailleurs, je l'attends avec impatience, mais je pense qu'évidemment, avec shipping et TVA, on va être sur un gros billet. Donc il faut être sûr, finalement, de sortir ça plus que... Euh, une ou deux fois avec votre, avec votre enfant de 5 ans pour l'initier au, au jeu de plateau... Euh, je pense qu'il faut avoir un groupe pour ça en solo ça peut être intéressant en guise de casse-tête mais je pense que c'est vraiment le jeu qui peut sortir avec une, une, un ou une conjointe euh, ou avec un ami, quelqu'un avec qui vous partagez pas mal de, pas mal de choses, un petit peu d'ailleurs comme, euh, comme Sleeping Gods, c'est à dire que si vous êtes dans le même délire, dans la même ambiance euh, c'est voilà, c'est un jeu qui peut être se sort hors des soirées jeux parce que c'est plus posé euh, ça fonctionne différemment, on n'est pas dans la course à l'objectif on... Juste on prend plaisir finalement à voir quelque chose et vous voulez grandir devant nous. Moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça c'est certain. Euh, mais à ce prix-là, au prix que je devine, même si je n'ai déjà j'en sais rien et j'aurais même pas le droit de vous le dire, euh, ça demande ouais, des certitudes et ça demande quand même un, un petit sacrifice. J'en ai terminé avec cette review un petit peu rushée, donc peut-être un petit peu plus improvisée que d'habitude de Miss Wind. Euh, vous l'avez compris, pour moi il est à surveiller. Euh, je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire de le bac à tout prix. Je vous invite en tout cas à essayer si vous en avez à la possibilité ce mode TTS potentiellement avec un ami ou un proche, une conjoint une conjointe, histoire de vous rendre compte si de l'intérêt que ça peut générer autour de vous. Et puis bien sûr de vous pencher sur le, la page de la campagne pour voir ce qu'il en sera du prix, ce qu'il en sera du contenu final. Et puis bien sûr de ce que l'éditeur lui-même a à dire sur ce fameux jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de belles aventures et je vous dis à très bientôt.